et c'est que des choses, j'ai que des histoires comme ça à raconter. Et un autre projet qui est un habitat partagé, vous avez besoin de 200 000 euros, ils ont reçu 340 000 euros. Ça a permis de, de fil en aiguille, on a financé pour 1 500 000 euros de, de projets à taux quasiment zéro. Ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que c'est dans le même réseau.